Alors, est-ce qu'il t'arrive de te comparer parfois un peu excessivement aux autres Si c'est le cas, je te propose dans cette vidéo eh d'aborder cette situation pour voir comment faire face à cette dimension. Alors, Comment faire face à ce besoin que nous avons, à cette tendance que nous avons, de nous comparer souvent aux autres, alors que ce soit parce qu'on les admire, alors du coup on aimerait être comme eux, et, et ben par retour de courrier, en quelque sorte, on a le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur euh, parce que euh, quand on les écoute, on se dit toujours « Ah, mais eux, ils sont plus qu'eux, ils sont plus que moi, ils avancent plus, ils sont plus intelligents, plus, plus créatifs, euh, etc. » Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je deviens Donc vous voyez, il y a comme une espèce de, de, de comparaison. Et très souvent, moi, ce que je vous propose, c'est euh, plutôt que qu'est-ce que moi je suis là-dedans par rapport aux autres C'est de vous dire, tiens, en quoi ces gens m'inspirent Qu'est-ce qui m'inspire justement dans, dans ces personnes Et qu'est-ce que je retrouve chez ces personnes qui, voilà, que, que j'admire et qu'au fond, je, je reconnais chez moi comme important Et du coup, d'utiliser davantage l'environnement comme un miroir plus que comme. Euh, c'est du coup une comparaison positive en se disant tiens, en quoi cette, cette personne me renvoie Qu'est-ce qu'elle me renvoie, qu qu renvoie d'important et que je trouve admirable en quelque sorte Et en quoi je reconnais en partie ou non euh, cette dimension Et en tout cas, est-ce que moi j'ai envie de la développer Et ça, c'est quelque chose de, de très important. C'est-à-dire que moi, je suis entouré par exemple de, de personnes qui, ben, que je trouve particulièrement riches. Euh, je pense euh, sur, sur la toile. Euh, Beaucoup de leaders comme ça, je pense à des gens comme François Lemay, à Martin Latulipe, etc. Et, et, et ce sont des personnes qui, qui ont des talents, qui ont euh, des sensibilités particulières. Et à chaque fois, je me dis, tiens, qu'est-ce que, au fond, j'apprécie le plus Et au fond, là-dedans, à quoi ça me renvoie, à quoi ça me touche Et, et c'est cette dimension-là voilà, qui, qui, qui, qui, du coup, n'est plus un élément de, de comparaison, mais plutôt un, un révélateur en fait, de, de croissance personnelle. Donc voilà. Si vous êtes un peu dans cette tendance, eh bien, je vous invite à vous honorer en vous reconnaissant profondément sur les sensibilités que vous admirez en quelque sorte chez les autres. Et probablement que ces sensibilités sont, sont là intrinsèquement, mais que vous avez un peu de mal à les reconnaître. Et c'est ce que je vous suggère de faire peut-être davantage dans ces prochains jours. Voilà mes chers amis, comme c'est beau cette nature magnifique. Euh, J'espère vous revoir bientôt. Merci et à tout bientôt. Merci.